Salut à toi, Lord Commandant. C'est Tourop. Tu es sur Commander TV. Et ici, ça parle des Andals et des premiers hommes. Oh, je suis avec Lord Aedarian, seigneur de guerre de la première heure, pour vous présenter un rapport didactique de Game of Thrones. A Song of Ice and Fire. Oh, yes. Institute. C'est parti, les amis. On va donc vous présenter les différents personnages qui vont jouer un rôle, des rôles clés dans, dans les deux armées qui vont s'affronter. On commence par les personnages de l'armée Stark. Donc on va commencer à, de gauche à droite avec euh, le Largent Humble. Oh, donc Largent Humble, you il a un ordre big big très qui lui permet pendant une attaque de mêlée de pouvoir relancer n'importe quel dé pour, euh, pour toucher sa cible. Et tous les six euh, ignorent les sauvegardes de, de, de l'unité ciblée. Par contre le petit bémol c'est que son unité va subir des trois blessures sans possibilité de sauvegarder en réponse. Euh, ensuite on a Rob, Rob avec sa petite tactique euh, du la ruse du loup. Quand une unité ennemie va charger à portée euh, longue de son unité à lui, euh, elle deviendra désorganisée. Donc là on, on verra par la suite ce que ça donne en, en jeu. Ensuite on a un petit capitaine de, des épéliges qui lui en fait en gros euh, permet que la, le, la cible qui est attaquée devienne vulnérable. Donc elle va relancer ses sauvegardes d'armure donc c'est pas mal pour euh, maximiser ensuite on a nos deux persos euh, non combattants avec notre très chère Kathleen Stark pour commencer qui a une petite influence donc l'influence ça va être euh, attaché à une unité et cette influence est assez sympathique parce qu'elle va permettre de retirer un pion état peu importe lequel et en plus euh, l'unité qu'elle influence ça prend toujours comme si elle avait tous ses rangs. Donc c'est très très sympathique sur certaines unités, surtout quand on perd du monde. Et enfin, Sansa, la jolie petite Sansa, qui euh, une fois dans toute la partie, donc sur tous les tours, pourra permettre d'aller chercher une carte tactique, soit dans la défausse, soit dans son, dans, dans son deck euh, qui reste. Donc ça peut être très sympathique pour jouer les cartes les plus fortes. On passe ensuite aux personnages qui vont agrémenter les unités Lannister de notre ami Aedarian. C'est parti pour la présentation donc on aura notre général uh, Jamie Lannister avec un petit ordre qui s'appelle le contre-attaque. C'est que les, chaque touche que son unité va bloquer, fait que l'unité qui attaque va subir une touche automatique. Très sympathique. Ensuite on va avoir Clay, Gregor Klegan, donc euh, la montagne. Et la montagne. La montagne. Donc avec sa force inhumaine, ça lui va très très bien. Donc les attaques de mêlée de cette unité en fait auront plus de dés et gagnent la règle fracassée. Donc ça fait une PA1, il y aura moins 1 à la sauvegarde d'armure. Et en plus de ça, euh, le seul petit bémol c'est qu'il est tellement un fou furieux que dès qu'il a une unité à porter, il doit déclarer une charge. Ça, c'est peut-être le petit malus de ce monsieur. Ensuite on a deux capitaines de la garde. Euh, donc euh, ces unités en fait ce qui est pratique c'est que quand on loupe un test de commandement, on peut choisir en fait de tuer une de ces unités, euh, une de ces figurines, pardon. Et euh, on réussit le test automatique. Et là on verra les petits combos que va vous mettre à Et là vous allez pleurer avec ce petit combo. Ensuite les deux persos. Donc, on a euh, Cersei Lannister, une de mes préférées, avec une influence qui fait que qu'on euh, euh, subit moins 2 à ses tests de morale sur une unité. Donc c'est très très fort comme influence. Et enfin, on a notre très cher ami Tyrion Lannister, le petit nain. Là, on... et son nom est parfait, tacticien de génie. Donc euh, on peut avoir une carte de plus tactique dans sa main. Donc on passe à 4, ce qui est déjà très très fort. Et en plus il a deux pions token sur lui et ces deux pions euh, permettent en fait de défausser euh, une des cartes tactiques de son adversaire. Donc ça c'est très très fort, c'est très très fort, deux fois par partie on va supprimer des cartes à l'adversaire. Nous allons donc commencer par la présentation de l'armée Lannister qui sera prise en main par Lord Aedarian. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que tu vas nous jouer ce soir, bon, même si c'est la boîte de base, boîte de mais base, un ouais. petit peu le fonctionnement éventuel des unités et puis, euh, et puis euh, certains petits fondamentaux un peu de ce jeu. Vas-y, raconte-nous tout. Eh ben, sur les fondamentaux, on a le premier pack de garde Lannister et eux qui ont la suprématie des Lannister. Ça veut dire que si cette unité est attaquée et qu'elle réussit son test de panique. L'attaquant doit effectuer un test de panique avec une pénalité de moins 2 Et ça c'est très très bien Ensuite on va retrouver les albardiers Pour que je chope ta cavalerie assez rapidement Et ça veut dire que je vais recevoir la charge comme ordre Et ça veut dire que cette, cette unité, mon unité Je peux effectuer une action d'attaque contre toi Avant même que tu résolves tes attaques de charge Ça c'est quand mes cavaliers chargent t'es piquiers. Et j'attends ta, ta, ta cavalerie du coup très très vite Ensuite, on va retrouver les Hommes de la Montagne de Monsieur Sir Gregor Clegan, avec une frappe critique que je vais te donner. Les résultats de 6 infligent toujours deux touches, et bien sûr, tu subis moins 2 à tes tests de panique. Et on va finir là-bas par encore un, un deuxième pack de garde Lannister, où c'est toujours la suprématie des Lannister qui prend le pas. Et tout ça, bien sûr. Donc, ton seigneur de guerre, c'est Jamie. Ton général, c'est Jamie Lannister. Dit, dit, Jamie... Et tes personnages seront, bien évidemment, euh, ben, Cersei et Tyrion, comme on les a présentés tout à l'heure. On passe à l'armée. The stock Call the banners. Donc on commence par les cavaliers Starks qui sont ici présents prêts à attaquer, à enfoncer le flanc des Lannister. Euh, particularité des cavaliers c'est qu'ils ont une manœuvre gratuite, donc euh, ils pourront faire un petit peu plus de choses que les autres, les, les Lambda qui sont à pied. Et puis, euh, et puis bah, ils ont l'ordre repli éclair qui va leur permettre euh, d'effectuer une action de repli gratuite. Ensuite, euh, ensuite, ensuite, on va avoir le loup, notre bon vieux, euh, bah c'est Vangri, hein, c'est le loup de, c'est le loup de Rob Stark, ce loup garou. Euh, cette figurine possède deux blessures, donc elle a deux PV. Et à début de son activation, cette unité peut effectuer une action de manœuvre gratuite. Euh, ensuite, on va avoir une unité de la Fureur de Stark qui est rejointe par Rob. Eux, avant de lancer les dés, cette attaque peut gagner plus 1 pour toucher et frappe critique sur les 6 donc c'est pas mal ils sont, ils sont relativement efficaces sur le champ de bataille là on va avoir les berserkers donc ça c'est les, les mecs c'est un peu les renforts quoi c'est les mecs de la maison humble et eux ils sont accompagnés bah, du eux ils sont accompagnés de lard john humble et euh, particularité, c'est qu'eux, en fait, plus ils meurent, plus ils en attaquent, c'est assez rigolo, donc plus ils crèvent, plus ils sont violents. Et ça combotte bien avec le personnage qui les accompagne. On a une autre euh, une autre unité ensuite de dépellige Stark euh, avec le, le petit personnage qui va bien. Et on a fait le tour des plateaux de cette armée qui est fournie dans la boîte de base. La bataille commence donc, on attaque le premier round de cette partie, ayant gagné mon côté, c'est donc mon adversaire, le Lord Aedarian de la maison Lannister, qui va faire sa première activation. Et j'active les guerres de Lannister pour un mouvement de 4. Première activation pour les Starks, je vais activer... Sansa qui va venir se mettre sur euh, la petite correspondance Je vais donc piocher deux cartes tactiques supplémentaires dans mon jeu Et je vais mettre un pion euh, état sur une unité adverse Je vais mettre le pion panique sur euh, cette unité-ci Et eh je vais activer les hommes de la montagne Ils vont faire une marche Donc je vais me déplacer par deux fois plus vite Donc un mouvement de 10 Et je finis par pivot. Deuxième activation, je vais prendre Kathleen Stark et je vais la mettre eh bien, sur euh, la petite couronne. Et il va donc effectuer un test de panique avec une pénalité de moins 1 sur les, euh, eh bien, nos amis qui ont pris déjà un petit token. Donc euh, ils ont un test à moins 1. Il fait 8, eh bien, il va pouvoir le relancer du coup puisqu'il est sous, sous son jeton panique. On enlève donc le jeton panique et on relance. Et on réussit encore, donc il ne, fait, il ne subit rien. C'est impeccable, tout se passe bien. Troisième activation du Lord Aedarian. Il avance encore un groupe ouais. d'épées euh, de garde Lannister. Pour ma troisième activation, je vais activer marche forcée. Jusqu'à 12 pas. Et euh, ils vont faire leur action, euh, leur action de base, qui va être juste. Ouais, c'est parfait. Ils vont venir ici. Légèrement. Donc activation, euh, quatrième activation pour, euh, pour Lord Aedarian, il va activer son unité non combattante qui est Tyrion. Voilà, laisse-moi te donner un petit conseil bâtard. Tac, et je vais te forcer à révéler deux cartes tactiques de ta main s'il te plaît. Alors ça c'est une capacité particulière de Tyrion, donc je vais devoir révéler deux cartes. Et en plus tu te mets sur la case d'action bah, de, de, de, supplémentaire, donc tu as une action supplémentaire. Voilà. On va d'abord faire l'action et après je vais te dévoiler mes deux cartes. Okay. Donc action supplémentaire de cette unité là Qui ne fait pas une marche forcée Mais qui fait juste un petit peu de, de mise en situation Et bien évidemment je vais te dévoiler deux cartes Donc je propose à Ed qui a utilisé la capacité de Tyrion Ces deux cartes là alors la première c'est ferveur du loup-garou, donc une unité gagne plus 1 à son test de panique et plus 1 supplémentaire par rang détruit, donc en gros ça me, ça me, ça me buffe un peu contre les tests de panique. Et l'autre unité c'est progression éclair, donc ça va être plus 1 à ma caractéristique de mouvement et relance de distance de charge pendant son activation. Ouais, les deux sont bien quand ah, même. Hein. Ouais, et, et encore c'était les deux moins bien que j'avais dans la main. J'en laisse celle-là. là. Allez. Parce que tu veux faire ton coup de cercelle. Oui monsieur <rire> Nous avons donc fini les phases d'activation de l'ensemble de nos armées. On en passe donc maintenant à la phase d'entretien qui consiste à résoudre les états qu'il y a à résoudre. En l'occurrence pour la fin de ce tour, il n'y en a pas. Et à enlever tous les pions états, c'est-à-dire les pions de panique, de vulnérabilité, de mouvement, etc. Tout a été enlevé, la table est clean et on attend donc le deuxième round de cette bataille. Première activation du round 2, je vais euh, faire mon action gratuite avec mes cavaliers qui va être... Marche forcée, je vais donc bouger 2 jusqu'à 12 pas. Là tu rolls quand okay. même dé. Donc ça c'est mon action gratuite, action de manœuvre de base. Je charge, je charge. Donc de mouvement 6 plus 2, je charge de 8, ce qui est aisément rentrable. Et je viens donc impacter, premier contact de cette partie. Et... J'attaque avec mes cavaliers qui sont en full effectif. Il jette 8D et touche sur du 4, sachant que j'ai chargé, j'ai gagné donc ma relance sur mes attaques. J'ai chargé sur sa ligne de front. Ouh mmh. C'est coquiné comme j'ai. Tu as donc 1, 2, 3, 4, 5, euh, 6, 7, 7 sauvegardes. Et je vais faire une parade d'experts. Ouf de M. Jamie Lannister Quand une unité combattante alliée est attaquée en mêlée après le lancer d'attaque, chaque 6 obtenu sur le lancer de sauvegarde de défense bloque deux touches Oh il en a bloqué 2. 4. 4. Déjà Ensuite je bloque sur du, du 3 plus Et eh bien il a tout pareil Première activation de Lord Aidarian. Il va faire un mouvement de charge Il fait son mouvement de pivot et il va effectuer son D6 c'est un 6, il, euh, il fait donc 4 de mouvement en plus c'est 6 et il me charge sur le flanc et il me rentre dans le groin avec ses piquets. Il m'attaque de flanc et gagne donc, euh, il gagne donc le plus 1 à la pénétration d'armure et les piquets ont déjà 1 à la pénétration d'armure, ce qui nous fait donc un moins 2 de sauvegarde. Moi j'ai une sauvegarde de 4 avec mes cavaliers, je passerai donc à 6. T'as combien d'attaques euh, Lordaed 7 euh... attaques qui touchent en du 4+. Oh Ah dommage Oh c'est violent Ah j'ai pas de chance Il a pas trop de chance et moi je sauvegarde à 6. Est-ce qu'il y a des petits lions qui apparaissent ah, Il y a un lion. Et donc mes, mes cavaliers ont trois points de vie. Okay. Du coup, je perds un cavalier et je perds un point de vie. Quand on enlève une unité, on enlève toujours en partant euh, bah, des rangs du bas par la droite. Donc j'ai un commandement. 2-6 avec mes cavaliers, comme il m'attaque de flanc j'ai donc moins 1, je passe donc à 7 J'ai fait 9 sur mon jet de dé, ce qui est plus que ma valeur de morale Et donc il ne se passe rien de plus Activation suivante pour euh, l'ordre tour -up. Je vais mettre ma petite Sansa Stark Sur euh, une unité alliée Puis effectuer une action de manœuvre ou de repli gratuite Je vais donc vous inviter à vous rapprocher d'ici Et je vais donc me replier Je me replie de ma distance plus un des 6 Ce qui va être 6 Je m'en vais donc de 12 pas je vais venir me mettre ici en contact avec l'objectif. Je vais vous y dévoiler la petite carte qui va bien. Et tant que vous contrôlez cet objectif, votre limite de carte tactique est augmentée de 1. Donc les unités qui ont, qui étaient en contact avec euh, l'unité qui a replié, ont droit à un pivot gratuit. Donc les piques qui viennent de pivoter. Ça, Donc avec la configuration qu'on a là, de toute façon Lord Aed ne peut pas faire énormément de choses. Il est obligé de faire son pivot, de bouger, euh, de bouger de, de, de bouger de 4 et, euh, et, et et puis et puis refaire un mouvement de pivot. Donc là, je vais tenter un petit trick et ça va commencer euh, à se passer sur le bah, tableau des personnages, non euh, non sur le champ de bataille. Donc ce que je vais faire déjà, je vais prendre Kathleen euh, euh, Stark et je vais la mettre sur soigner jusqu'à trois blessures et retirer un pion alerte d'unité. Donc en gros, je vais regagner mon cavalier qui est ici. Tac. Je vais jouer ma carte « Charge Brutale ». Quand vous vous emparez de n'importe quelle zone du tableau stratégique, une unité alliée peut effectuer une action de charge gratuite. Donc, je vais faire une action de charge avec mes cavaliers. Si vous contrôlez la petite zone « Cavalerie », l'unité chargée va devenir vulnérable. Donc, C'est-à-dire que là, je vais charger les piquets, ils vont devenir vulnérables. On a vu que les piquets, quand euh, ils sont attaqués par des cavaliers, ils tapent en premier. Sauf que j'ai, euh, quand une, une unité alliée annonce une charge… Eh bien, euh, votre adversaire ne peut pas jouer de carte tactique ou utiliser d'ordre pour le reste de ce tour. Donc, je vais jouer cette carte-là. Non, c'est un dé. Sur 3+, annuler les effets de la carte tactique. Si vous contrôlez, vous pouvez relancer ce dé. Ok, donc là, sur 3+, tu, tu m'annules la carte. <rire> Allez, cassez-vous les Lannisters. Donc, j'annonce ma charge supplémentaire. J'annonce que l'hiver vient. Winter is coming. Donc, euh, tu vas essayer de m'annuler Winter is coming Ah oui. Ah là là donc du coup ma Winter is coming ne passe pas et ce qui fait que euh, tu vas pouvoir euh, faire ton ordre euh, Néanmoins je vais quand même faire ma charge et tu seras quand même vulnérable Faut que je réussisse ma charge, donc j'ai un mouvement de 6, bon c'est bon, faut juste... Euh... Pas de 1 Pas de 1 Allez, la petite charge qui va bien Tu peux en mettre un... Donc quand on fait un as sur sa charge, qu'est-ce qui se passe on, de... pas On a le bonus. ouais, c'est ça. Ça charge désordonnée. Or... Des des organi... des des or... des des donc, du coup, je n'aurai pas ma relance sur ma charge. C'est ça. Du coup, bah, Marty va pouvoir utiliser son ordre avec ses piquets et me piquer le groin avant que je lui tabasse la gueule. C'est sur du 4, 4 plus. Et t'as une PA-1. Oui. J'ai donc euh, 4 sauvegardes à 5. J'en sauve 2, je prends donc euh un mec. Je perds donc un mec, ouais. L'effectif quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai donc 8 attaques. Et euh, pas de bonus pour le coup. Par contre, je te touche sur du 4. C'est pas mal du tout pour du 4. Je te fais donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 sauvegardes, s'il te plaît, pour tes villes piquées. Allez, allez, 6 sauvegardes pour les piquées. C'est vrai 4 plus. Hein. Tu fais tu peux relancer. Euh... Et donc, tu vas me relancer ces deux, ces deux sauvegardes puisque euh, je t'ai mis avec mon sort. Euh, et voilà. ben bah, écoute, ça fait. Là, je t'ai fait perdre 6 mecs. 6 mecs. Je prends. Le test de panique est donc réussi et on passe à l'activation de Lord Aidarian. Je vais aller piocher deux cartes hein, de toute façon. Hein. Ah On a mis son 1 Donc euh, Aed décide de jouer Tyrion sur la correspondance. Il va donc me mettre un pion d'état. Et en plus, il va pouvoir piocher deux cartes tactiques supplémentaires. Je vais donc euh, activer mes, mes Berserkers. Ils vont pivoter et bouger de 6. Moi, je vais faire une petite action de mouvement avec eux. Ici... J'ai bougé de 5, ici. Tac. Donc là, Aed a activé Cersei. Il l'a mis sur la zone de la petite couronne et il va me faire faire un test à ah. moins 1. Donc ce test va aller sur qui? Et surtout, on utilise un jeu Donc quand une unité ennemie effectue un test de panique, cette unité subit moins 1 à son lancer et moins 1 supplémentaire par rang détruit. Donc ce qui n'est ah. pas le cas pour l'instant. Donc j'aurai moins 1 par la capacité de bah de la de la zone des non combattants et moins 1 donc à moins 2 je renteste de commandement moins de paniquer quoi qu'il arrive et je serai paniqué donc je pourrais tu pourras me faire relancer les GD tu vas me faire voilà. ça sur qui et ben bah sur un. sur mes cavaliers ah bah oui allez test de commandement sur mes cavaliers donc mes cavaliers qui ont un commandement à 6 et j'ai donc moins 1 donc j'ai un commandement à 8 et ah je, fais, je fais je fais 6 donc je perdrai deux je prends deux blessures oh donc comme je suis paniqué l'ordre Aidan me demande de relancer ce 5 Tug life Néanmoins je prends quand même des deux PV. Mes 2 PV Je vais activer mon loup chien Il va juste venir se mettre ici Toujours en contact avec l'objectif voilà. Attention Qu'est-ce que ça voilà, dit trop... Donc, Tant que vous contrôlez cet objectif Les attaques de mêlée de cette unité gagnent fracassées Cette unité subit des 3 blessures Après avoir résolu n'importe quelle attaque de mêlée je vais donc faire un mouvement de pivot. Je bouge un peu et je refais un mouvement de pivot. Je viens ici. Phase d'entretien. Oui, ouais. c'est toi qui vas commencer. Alors, par contre, là, on génère, on score, ouais. non on Vous scorez, façon. vous êtes autour de 1. Donc toi, tu scores 1, 2, 3, 1, 2. Et toi, tu scores 2 aussi. Vous êtes chacun à deux. Ouais, Alors, sauf que moi, j'ai euh, l'objectif qui est tenu là. Va me permettre de gagner, de regagner des trois blessures sur une unité alliée. Et donc, pas celle qui contrôle l'objectif. Donc, je vais regagner des trois blessures sur mes cavaliers. Bah, 2. Okay. Donc, hop On va faire Cle Grégor Klegan pour la charge. Pivot. pivot, pivot, un petit dé, savoir si tu me fanas. Non, tu auras ton bonus. Charge easy. Fight euh, capacité spécifique de Rob Stark qui est dans cette unité-là. Euh, la montagne et ses hommes ont chargé et ils sont dans l'aura la, de 12 pouces de robe. Du coup, ils ont une charge désordonnée, il n'aura pas sa relance. C'est à moins un et tous les six, ça fait deux, deux touches. Oh. J'ai une save à 5. Donc tu me fais relancer Ouais. J'aurai 10 morts. 10 morts. Ça reste de... ça donc là j'ai un test de morale du coup. À moins 2. Ouais. À moins 2. Parce qu'il est cruel. Euh, test de commandement, donc j'ai un coma 8. Ouais. Ouf. Mmh. Première activation de mon troisième round, je vais prendre Sansa et je vais la mettre sur euh, le petit cavalier. Euh, Qui va faire une unité fait une action de manœuvre euh, gratuite? Je vais donc bouger de 5. Je vais pivoter et bouger de 5 avec cette unité. Si, non, ouais, soigner tranquillou. Euh... Voilà, et on va préparer cling, euh... cling. À, à, à la contre-attaque. À la contre-attaque, tout à fait. Je vais réactiver euh, Lord Stark, euh, Rob Stark et ses troupes, et je vais utiliser. Progression éclair, donc progression éclair, une unité d'infanterie peut effectuer une action de manœuvre gratuite lorsqu'elle est activée. Comme je contrôle le petit canasson avec Sansa, j'ai plus un à mon mouvement et je peux relancer toute ou une partie de mes dés de distance de charge pendant cette activation. Donc je vais faire ma manœuvre gratuite qui va être un mouvement de pivot et 6 de mouvement du coup puisque j'ai plus un. Donc je vais venir ici, tac, refaire un mouvement de pivot. Tac. Et maintenant, je vais faire ma charge. Padas. C'est un 2. C'est donc bon. Et j'effectue ma charge. Ici. Tac. Je tiens en plus l'objectif ici. Et je gagne donc fracassant et cruel. Alors, okay. je charge. Je charge par le dos de la montagne. Qu'une charge de dos sur l'unité de, de, de la montagne. En fait, tu gagnes. Donc le relance DG pour toucher, ça c'est le bonus de charge. De dos, tu as PA-2. ouais Ensuite, tu contrôles l'objectif qui te donne fracasser donc PA-1. Donc ça te fait une totale de PA-3. Ouais. Et en plus, tu as cruel, donc les défenseurs subiront moins 2 à leur test de panique. Par contre, petit malus, on le verra à la fin quand aura fait tes attaques. Tu subiras un D3 blessure sur toi. Donc là, Aed décide de jouer sa carte euh, ah, de, bien, de Jamie. Donc, mon unité devient affaiblie, c'est-à-dire que je peux relancer mes jets de touche réussis. Donc là, je vais euh, balancer mes attaques. J'ai donc chargé et je vais relancer mes dés. Je te touche sur du 4 plus. Oh, est-ce que je fais un full Le full, est-ce qu'il y a le full Oh Full of Terror Donc là. Okay. Avec sa carte Lannister, il va pouvoir utiliser son pion affaibli Il va me demander en fait, qu'est-ce qu'il va me demander Eh bah de tout relancer Eh bah oui, parce que j'ai tout réussi, du coup je vais relancer mes réussites Ce qui consiste à relancer tous mes dés C'est moins beau C'est moins beau Ça s'est cassé ça C'est bon. Donc du coup, ça fait que 3 sauvegardes Par contre, tu as moins 3 en sauvegarde là-dessus Bah t'as 7 Ok, je suis à 7 Donc ça fait 3 morts Alors je vais pas les lancer Non, ça c'est les miens ça euh, laisse pas les tiens. Ok. <rire> Il l'a vu. Par contre, toi, tu subis des trois touches à que je ça. Vas-y. Donc, moi, je subis des trois touches. Allez, un six. Attends, je vais... Une. Je perds donc un gus. Je fais tomber un sapin. Euh, je et perds toi, mon... t'as un petit test de morale à faire. A-2. Du du t'as un test deux. de morale à moins 2. T'as un commandement de combien 9. J'ai 7 plus moins 2. 9. C'est beau. beau. Um, Activation de Marseille. Cersei, Cersei. qu'est-ce qu'elle nous fait faire Un petit test de panique sur euh, tes mecs euh, qui sont que deux, là. Euh test de panique sur euh, sur mon escouade. Le test de commandement à 6. Je vais donc activer Kathleen Stark et je vais lui mettre sur euh, Action Tactique là. Une unité alliée peut effectuer une action d'attaque gratuite. Du coup j'active euh, action d'attaque gratuite avec mes, euh, mes la, la bande à robe. Euh, C'est parti sur du 4. 1, 2, 3, bah c'est stats sur 8D, hein, ça fait 4. Euh, Vas-y, t'as donc 4 sauvegardes. Euh, ah oui, je suis toujours dedans. Donc, un ouais, point en 3, t'as pas acheté t'as 3 morts. T'as 4, 4 morts. As 4 morts ouais. Alors, 4 ah. mecs, je perds d 3. <rire> tu l'as vu le 6, hein. Je perds un mec, tu nous fais un joli test. 8. Tu en perds un mec. Pas de. Bah, si, tu as es toujours, toujours cruel, t'as toujours moins 2. Tu en un. Allez, non, non, non. Eh ah, oui, pardon. Activation suivante Daed, là-bas ça commence à se taper sévère et ici on va reprendre le combat, c'est donc les épéistes Lannister qui vont charger mes cavaliers Ou oh, c'est un 5, oh, c'est un une charge aisée, ça charge lourdement. De toute façon du coup ça te fait oui, oui t'es bien. On pourra relancer. Relancer parce que euh, t'as de charge. C'est pas ouf hein 6D à 4+, plus, je trouve, je suis, je suis étonné. Ah bah c'est des gardes Tac. Et voici, et donc tu peux faire tes. Mes sauvegardes à 4, j'ai pas de malus, rien. Ouh, je prends tarif là. Euh, je ouais, perds. je perds. Ouais. perds un cavalier et un PV. Ok. Donc là, je vais effectuer une action de repli avec mon unité qui est ici. Elle va se replier de 2 pouces. Et elle a un mouvement de 5. Elle se replie donc de 7 pouces. Et ce qu'elle va faire.. Logiquement on est bien. Tac. Je vais juste en fait venir ici. Tac, et après pivoter, tac, <rire> pour garder l'objectif. Euh, je charge là, directement. Non, tu t'attaques en fait, c'est pas tu charges, c'est t'attaques. On était déjà en contact avec les piquets. Ah, tu m'as chargé tel. Ah oui. Mais oui, on était okay. au contact. Alors, ça fait quoi Ça fait 7 attaques. Star 7. Euh... Ouais. Pas de bonus, pas de zombie. C'est sur du 4+, c'est pas joli. Ah, c'est bien, c'est même moche. Y en a deux. Allez, il faut pas que je perde un cavalier, faut que je réussisse deux sauvegardes. Pas de bonus particulier, euh, d'aide. Non, si t'as moins un, parce que j'ai fracassé quand même. 2 bah, save à 5. Allez, il faut pas que je perde mon cavalier. Ouh. Ah, je perds mon cavalier. Ça, c'est ça d'avoir utilisé. T'as fait ton test D'ailleurs, j'ai pas fait mon test de panique tout à l'heure. Le premier test de panique ici que j'ai pas réussi. Enfin, que 6, ah ouais. c'est bon. Deuxième test de panique ici, Ouf, 12, c'est bon. Les tests de panique sont réussis. Je vais donc euh, activer mes. Ah, Ce que je voulais voir. Euh, je voulais enfin voir activer. C'est bien évidemment les berserker. Je vais utiliser progression éclair. Donc cette unité d'infanterie peut effectuer une action de manœuvre gratuite. Si je contrôle le clé bar, euh, enfin le, le poney sur euh, sur le tableau. J'ai plus un à mon mouvement. Et je peux relancer mes dés de charge. Donc là en gros j'ai un mouvement de. J'ai un mouvement de pivot, un mouvement de 6 et un mouvement deux pivots et je vais ensuite utiliser ma charge je lance un dé qui est relançable si je fais un as c'est bon c'est pas le cas et je vais venir prendre le flanc de la montagne mmh. tac je la refais j'en avais deux ok donc, du coup, je suis affaibli, c'est-à-dire que ben, je pourrais. Il me fera relancer mes dés. Euh, mes berserks, ils ont 8 attaques. J'ai donc 8 dés. J'ai la capacité fracassée, donc moins 1 à la sauvegarde de défense. Et en plus, j'attaque de flanc euh, là-bas, donc ça me fera moins 2 en PA. Touche sur du 3, relançable. Est-ce que je te fais un full Non Vas-y, relance tout. Il utilise son token euh, affaibli. Donc, du coup, je vais devoir relancer mes dés. Mais c'est pas grave, puisqu'on en revient à peu près au même. Euh, c'est donc 6 euh, sauvegardes pour la bande de la montagne. Et taper à moins 2, ça te à fait combien cinq, de... Hein, Essaye de jeter ça, qu'on les va mourir. Oh, une, deux, trois, quatre. quatre. Et on a buté la montagne. Ok, on Très... fait un Lannister oh, pour pète, pète toujours ses dettes, mon qu gars. Qu'est-ce qui se passe Un mot de plus, neveu, et je te gifle encore. Je vais le dire à merde. Ah quand une unité alliée est détruite, un ennemi devient paniqué, un ennemi devient vulnérable. Donc, eux, on va. J'ai récupéré une carte. Effectuer une action de manœuvre vers eux. Je vais donc bouger de 6. C'est-à-dire mettre 6. Non, ils bougent de 6, les berserk. Et du coup, eux qui étaient engagés peuvent aussi effectuer un mouvement de pivot. Et ils vont pivoter euh, ici. Tac. Je bouge ouais, C'est bon, bon ok. Ok. Euh, du coup, moi, je vais activer mon clé-barre et euh, je vais éventuellement juste me reculer ici. Faire un petit repli avec mes cavaliers qui se replient de 1. Je fais un mouvement de pivot et du coup, je vais pouvoir faire mon action de manœuvre gratuite qui va être mon action de mouvement. Et je vais venir ici euh, et je vais rester un pied dans la forêt. Ici et je suis sur l'objectif. Alors phase d'entretien, on enlève tous les pions et t'as. Moi je vais scorer un pion objectif, deux pions objectifs, trois pions objectifs, quatre pions objectifs. Euh, je vais regagner des trois blessures parce que je contrôle celui-là, donc je regagne des trois. J'en regagne 3 donc je vais me remettre un cavalier Et, euh, et j'ai détruit une unité donc je gagne euh, un point de victoire en plus Un point de victoire à plus, plus, 7, qui, qui m'amène à 7 points de victoire Lord Aedarian m'a mis ses petits jetons supplémentaires grâce à ses capacités Et on fait passer le petit jeton qui est ici sur 4 et c'est moi qui entame le tour. Première activation, je vais utiliser eh bien euh, mes, euh, mes berserk humble et je vais utiliser impact dévastateur, donc est utilisé quand une unité alliée charge. Cette unité peut relancer son dé de distance de charge et ses attaques gagnent plus de touches automatiques supplémentaires. Si je contrôle le clé -bar, mais c'est pas le cas, donc on, on restera sur la relance du dé de charge. Sachant qu'on a mesuré, c'est une charge à 9, il me faut donc euh, 3 sur mon dé de charge et je peux le relancer. Attention, bah c'est un 3, je gagne 2 dés grâce à ma carte, je passe donc à 10 attaques et je relance grâce à ma charge et je suis fracassant, PA-1, c'est parti, on est sur du 3 plus relançable, ça tombe bien parce que c'est un beau jet de merde, qui se rétablit grâce au reroll. Ouais, c'est pas foufou non plus, hein. je suis qu'à 7, euh, 7 touches fracassantes. À Ouh. ça fait 5, euh... 5, 5 morts et tu auras donc un petit test de panique sur cette bande de fifou alors on est à 7 Oh, oh, oh, oh, oh. Double As, c'est ce qui nous fait donc 5 points. C'est déjà très violent. double hein. As, il est violent sur le test ouais. de commandement. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais ah, c'est vrai. Tu vas te faire un test sur les deux petits mecs là-bas. Ils veulent les buter. Hein. Ouais, et puis je vais te faire un jeu rugie en même temps. RAAAAH Il a Marty a utilisé Cersei sur son activation et il l'a remis sur son plateau de test de commandement. Et en plus, il, il utilise sa carte de capacité quand une unité effectue un test de panique. Cette unité ennemie subit moins 1 à son lenté et. Moins 1 supplémentaire par rang détruit, j'ai 2 rangs détruits, oui. je prends donc moins 2, plus la carte, je prends donc moins 3, plus euh, le moins 1 euh, du test, je suis à moins 4 Je vais donc sans doute mourir, puisque j'ai un commandement à 6, moins 4, j'ai un commandement à 10 Il me faut donc un 11 ou un 12 pour survivre, est-ce que je vais faire le 11 ou le 12 On... Je vais le dire à mer, à mer, à mère, mère. <rire> Humiliation totale après le double 1 sur le test de commandement, je réussis mon commandement à 10 Sansa qui va venir se mettre sur une unité alliée peut effectuer une action d'attaque gratuite Je vais donc réactiver mes ombles qui ce coup-ci vont utiliser la capacité de l'Argent Humble Attention on est sur du 3 plus relançable Il y a déjà 2-6 Alors il y a 2 morts, ben, il y a 2 morts voilà et euh... toi, tu prends des 3 PV. Et moi, je prends des 3 PV. Je perds donc un mec. <rire> mec 3 D3. Je peux 3, effectuer mec. une percée. Je viens donc Us... Us me mettre sur l'objectif. Activation des Lannister. Euh... La Lannister. Lord Aedarian va faire charger ses piquets. Les piquets, tu fais charger ouais. C'est donc une charge à 3 des piquets sur les cavaliers. C'est parti. C'est un 4, c'est un euh... une charge réussie et donc les piquets vont se jeter sur nos amis, les cavaliers. Alors, donc ils viennent me charger et ils me tapent. Oui, tac. Et tac. Alors, G à 4 plus relançable. Et tu as une PA de moins 1, c'est ça 1. 5, sauvegardes 5 sauvegardes et j'ai des saves à 5 du coup pour ma part. Voilà, mais que je peux te faire relancer. Parce que je suis affaibli. T'es vulnérable. T'es vulnérable, donc ouais, tu vas me relancer les deux. Euh, du coup, déjà, je perds un socle. Et est-ce que je perds ma cavalerie Ouais, je perds ma ca... mon dernier cavalier. Ah non, il me reste un PV. Il me reste, il reste un PV. Tout. Test de commandement à 6. Ça passe. Je vais utiliser Kathleen Stark pour effectuer une action de manœuvre gratuite. Et je vais donc faire bouger de ce pas euh, ben, la bande à Rob Stark. Qui vont donc effectuer un mouvement de pivot ici. Et bouger de 5. Ici. Et repivoter. Ici. Tac, je vais activer Tyrion. Paf, Tyrion Lannister. Qui donc. me permet de soigner trois mecs. Et on est full. Est, euh... Je vais donc charger avec euh, les épéistes accompagnés de robes. Badas. Badass. Badass. Je charge donc à travers cette petite forêt. Euh, hop, je viens ici. En contact de son flanc! dans le flanc donc c'est du du 4 plus. 4 plus relançable 4 c'est euh, relançable cette 7, euh, 7 sauvegarde APA moins 1 tes piquets ont une sauvegarde de 4, plus, 4. 5, plus. 5 plus pardon 5 plus. alors ça en fait et eh ben ça en fait 6 morts t'en as réussi qu'une sauvegarde ça fait 6 alors par contre euh, on va ah. faire un petit euh, contre-attaque pour chaque touche bloquée, l'attaquant subit une touche automatique. Ouais, génial. As donc, euh, tu me fais donc une touche automatique. Bien évidemment, j'ai quand même ma sauvegarde à. Un mort. Oh. Test de commandement. Est-ce qu'il va nous refaire un doublasse 7. Tu repères un petit mec, non et euh, petit euh, petite tricks de fan game, je vais utiliser euh, harcèlement après la résolution de l'attaque de mêlée d'une unité alliée. Cette unité peut effectuer une action de repli gratuite et elle est considérée comme ayant obtenu 6 sur son dé de distance de repli. <rire> et donc, je passe la main à, euh, à Lord Edarian. Une charge à 8, j'ai combien J'ai 4, donc il faut faire un 4+. Un 4+, c'est ça passe. ça passe. Et ça impacte. Un PV, il me reste un PV pardon un PV. Bon, alors hein, quand même alors vas-y quand même, sur du 4 plus relançable ouh je pense pas que ce cavalier survive euh, 5 save à 4 ça s'est déjà vu ça serait l'humiliation totale que je réussisse mes 500 gardes à 4 c'est parti ah non il va mourir, il va mourir 10 000 fois donc mon ah. cavalier meurt euh, mon plateau disparaît, tu peux effectuer une une, euh, un mouvement de percée avec cette unité-là et effectuer un mouvement de rotation avec cette unité-là. Il tour précédent je l'ai pas fait, avec les cavaliers, tu sais. Je un repli avec les cavaliers. Ah oui. Tac. Okay. Globalement, je vais avoir euh, fini mes activations. Il reste le mec au fond. Le mec au fond qui peut s'activer et qui va venir juste faire un mouvement ici, mais ça, c'est vraiment pour la forme puisque à la fin de ce tour, à la fin du round 4, je vais donc tenir 4 objectifs. J'étais donc à combien J'étais à 8. Et ça va amener mon score à 12 points, sachant qu'il faut aller en chercher 10 pour la victoire. Euh, Lord Aedarian lui, toi tu vas marquer un point Deux supplémentaire. Points. Deux, Deux points. points en tout, vu que ta cavalerie et l'objectif. Donc ça tu passes à, combien, à 5. Ça t'amène à 5. Et donc on finit la partie sur un 10 à 5, victoire. 12 à 5. Ouais, 12 à 5, mais ça s'arrête à 10 réellement. C'est donc, donc, une petite victoire pour une toi. Petite victoire pour Lord, <rire> euh, pour Lord Stark contre les Lannister. C'était une super partie. On passe immédiatement au débriefing. On se retrouve donc à la fin de ce rapport, euh, une défaite pour la maison Lannister. Au profit de la Maison Stark, euh, néanmoins, cette partie avait pour but de nous faire découvrir le jeu puisqu'on l'a aussi découvert tous Exactement. les deux à travers cette partie. On vous avait fait euh, la vidéo présentation du jeu de la boîte de base et des règles que vous découvrez et que vous avez en lien sous la vidéo. Et là, cette partie-là avait pour but aussi bah, de découvrir le jeu. Ouais. Je me penche donc vers toi pour que tu puisses partager un petit peu bah, tes, euh, tes appréhensions et puis ton, ton ressenti après cette partie découverte. Bah, C'est un vrai plaisir de jouer à A Song of Ice and Fire. fire. Euh, on a vu vraiment une vraie partie et comme quoi ça s'est joué sur les unités non combattantes qui sont très ouais. très importantes ouais, ouais, ouais, ouais, rien ouais. sur le jeu. Vu que j'ai une très bonne unité qui s'appelle Cersei Lannister et tu me l'as bloqué dès le début d'entrée avec Vangry et finalement j'ai pas pu faire les petits combos qui ouais. sont prévus pour les Lannister. Alors, tu as eu un petit peu de chance parce que c'est sur l'objectif, que tu, sur la carte objective. Exactement. Donc, comme quoi, il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer sur la bataille. C'est pas juste une bataille où on se rentre dedans. Il y a vraiment de la tactique. On a vu sur tes mouvements que finalement, ta cavalerie va très, très vite. Euh, où tu peux te faire bloquer. Euh, on a vu aussi que tu arrives à me, à me prendre le dos de euh, Grégor Clegane ouais. sur des mouvements de Kathleen Stark. De... Donc, vraiment, les, les unités non combattantes apportent un réel plus. Et après, ça reste un petit jeu de dés, on l'a vu sur ton ouais, double 1, sur, double sur, sur, double double double sur le commandement, moi le double 6 effectivement, ouais. il, y a, bah, il y a cet aléatoire qui est… Et on joue surtout sur juste une boîte de base, ouais. et pourtant il y a un aspect stratégique qui est vraiment très très important, ouais. et ça donne envie d'ouvrir toutes les boîtes et, et de jouer. Hein. Alors moi, très sincèrement, j'ai particulièrement kiffé ce jeu, euh, je trouve la prise Parce en main… Tu as gagné, ah non <rire> Non, j'ai vraiment kiffé le la prise en main facile du jeu, ouais. c'est-à-dire qu'il n'y a pas, euh, je, je prends le comparatif par rapport à notamment Warhammer 40 000 qui est un peu notre jeu de référence, euh, on a une simplicité en termes de prise en main parce qu'il n'y a pas énormément d'actions. On a les manœuvres, les charges, euh, les attaques, les replis. Donc, on n'a pas 10 000 phases de jeu. Euh, le tour par tour fait que il eh n'y ben, a pas un premier joueur qui prend l'ascendant sur un tour 1 parce qu'il a commencé à jouer. Donc, ça, c'est ça oui. qui fait que le, le, le tour alterné, en fait, c'est très bien. Euh, L'aspect stratégique des mouvements de plateau, des positionnements qui se recroisent avec les personnages non combattants, super intéressant. Euh, la partie reste quand même simple à aborder parce qu'en termes d'objectifs, on n'est pas sur un truc de foufou, on sait qu'il faut tenir les objectifs à partir du tour 2, euh, le fait que ces objectifs génèrent des petits bonus, c'est un plus qui me permet en plus de, bah de comme tu l'as dit, de casser le le le Cersei le effect. effect, donc ça c'était top, il euh, n'y a pas des masses de dés à jeter, ça j'apprécie ouais, ouais. énormément, ouais. on a jeté quoi maximum On a jeté 10 dés on n'a pas bah, dépassé idées, 10 ou 11 11D. Avec les, ouais. les touches du 6. Mais voilà, c'est. On a, du, a jeté d idée 11D, max. quoi. Et ça, c'est top. T'as ouais. pas besoin de te balader. Et autre fait super appréciable. Alors, déjà, on peut y jouer. Là, vous avez vu, la partie n'est pas peinte. Euh, on l'a fait pas peinte parce qu'on n'avait pas le temps de peindre les figurines. On ne peut pas tout faire. Et donc, on, on a pris le risque de vous proposer une partie pas peinte. C'est pas gênant visuellement. Parce que, comme tu l'as précisé, bah, les deux armées ont deux couleurs différentes. C'est très appréciable. Ouais. Et euh, c'est hyper accessible parce que bah tu poses trois sapins, deux bouts de pierre, et c'est bon, t'as ton champ de bataille, c'est parti, c'est la guerre. C'est génial. C'est très bien. Très bon jeu, affaire à suivre. Ah ouais, affaire à suivre, et de toute façon, ça sera suivi par Commander TV. Je peux vous l'assurer, en tout état de cause, j'espère que vous avez kiffé la vidéo les gars, et vous pouvez être sûr que Lord Aedarian, c'est pas son dernier mot, et qu'il paiera toujours ses dettes. Je veux la revanche.